Salut, bienvenue à toi. On va voir ensemble les différentes étapes sur la map Laser Basket pour faire le secret, enfin un petit secret euh, qui donne euh, un souffleur. Alors en solo, t'en aura qu'un, à 2, 2 et 3 et 4, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Donc la première étape c'est trouver 6 œufs. Euh, donc il y a les emplacements dans la vidéo. Je ne pense pas qu'ils puissent apparaître à d'autres endroits. Donc à vous de gratter un peu, hein. pas forcément besoin de regarder la vidéo pour savoir ça Mais voilà, au cas où il y a la vidéo, comme ça vous galérez pas trop Moi j'ai remarqué que sur les customs que je faisais en ce moment hein, Beaucoup de, beaucoup de, de, de secrets euh, sont pas forcément faciles à trouver Après moi je l'ai fait par rapport au fait que je fais des runs Et en run des fois le secret te donne des armes spéciales ou un accro des atouts Et ça peut être plutôt utile Du coup pour la deuxième étape il faudra remplir des oeufs remplir des oeufs qui sont dans la, sur la carte. Donc euh, pour le premier, on se retrouve dans les petites manches. Il est à côté de la boîte. Donc une fois que vous remplissez l'œuf, il va vous donner une récompense. Ça peut être un atout, ça peut être une arme, ça peut être un bonus aussi. Pardon. Du coup, euh, vous en avez trois à remplir. Une fois que les trois sont remplis, voilà. Donc là, on voit l'arme. Une fois que ces trois sont remplis, théoriquement, normalement, vous devrez avoir Vous devriez avoir le Thundergun qui apparaît en plein milieu. Voilà. Donc il est déjà amélioré. Donc directement je crois que j'enchaîne sur euh, le pack a punch. Donc comment pack a punch dans la map Parce qu'il n'y a pas de pack a punch en fait. Il n'y a pas.. Euh de pack-a-punch à, à proprement parler, enfin une machine à pack-a-punch à Mais il y a des mini pack à punch en fait qui sont cachés et le premier il est au-dessus de l'arrière Voilà, c'est pour, certainement pour pouvoir faire la first row Après une fois que vous avez tiré sur le premier, vous en avez plusieurs qui spawnent un peu partout Donc je vais vous laisser chercher quand même, hein. je vais pas tous vous les dire sinon ça serait pas drôle Voilà déjà le souffleur et le pack à punch vous savez Et maintenant il y a autre chose, il y a la table des gnomes Donc pour la débloquer il faut que vous trouviez trois gnomes donc il y en a un qui est en hauteur sur le panier Pareil les emplacements je crois qu'ils ne changent pas vraiment Je suis même quasiment sûr qu'ils ne changent pas Il y en a un deuxième qui est bien caché à côté de passe-passe entre les œufs, Les jolis oeufs Et le dernier qui se trouve à côté de mastodonte au fond La première fois j'ai failli, je sais pas pourquoi j'ai tiré dessus il ne s'est pas activé Après je le refais Et normalement en fait cette table kill, Vous pourrez l'activer une fois par manche Et vous tue les zombies comme une mort instantanée rouge sur Black Ops 2, vous les tuez dès qu'ils s'approchent de vous. Donc ça peut être utile en coop pour ranimer son, son coéquipier, ça peut être utile en solo pour tuer une vague et permettre de sortir les bonus un peu plus tard dans la manche. Bah ça nous fait gagner une vague ou deux, vraiment pas plus. Vous allez voir, on a fait un test avec... Euh, on a fait le, le record avec euh, Echoes, on a fait le record sur ce map d'ailleurs en coop, on était en étant live sur Twitch. Et euh, vous allez voir là avec une vague complète ce que ça donne d'activer les nains. Voilà, c'est, ça les insta-kill en fait, ça les fait disparaître et euh, à savoir que voilà c'est utilisable que une fois par manche voilà. donc ça les tue aussi au respawn dès qu'ils sont à peu près on va dire 5 mètres de lui ça les tue cette map est vraiment très drôle j'ai pris du plaisir à la jouer franchement c'est, elle est cool elle est cool à jouer donc voilà bon c'était pour vous aider j'espère que ça vous aura aidé en tout cas eh bien, je vais vous laisser sur, euh, sur ça et puis bah, je vous dis euh, à bientôt pour, euh, pour une first vidéo. Ciao